Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live coaching mythique. Je suis Elodie Cavalier, je suis coach en amour et fondatrice de Just Better Me. Et j'accompagne les hommes et les femmes à révéler tout leur potentiel et évidemment à transformer leur vie amoureuse depuis les tout premiers échanges sur Appli jusqu'aux rencontres et évidemment à la construction d'une relation amoureuse épanouie et épanouissante. Alors ce soir, je vais vous aider à franchir un pas supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà pu voir dans les lives précédents, avec un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt, qui est le sujet de l'attractivité, et en particulier comment faire pour booster son attractivité pour avoir de meilleures chances de rencontrer l'amour. Alors, au travers de, de mes années d'expérience en, en coaching et de toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les hommes et les femmes, j'ai pu constater que finalement, il y avait énormément d'idées reçues, de croyances, de choses qui faussaient un petit peu la, la vision qu'on a de l'attractivité et qui nous faisaient justement prendre un, un mauvais chemin. Et l'idée ce soir, ça va vraiment être de, de réajuster les choses, de vous donner un nouvel éclairage et surtout des conseils pour booster au mieux votre, votre attractivité. Et pour ce faire, euh, il va y avoir trois grands chapitres à ce live coaching. Tout d'abord, on va essayer de balayer une bonne fois pour toutes les idées reçues qui vous font passer à côté euh, finalement de les sources réelles d'attractivité. Ensuite, euh, on abordera les principaux tueurs d'attractivité. Vous verrez qu'il y, y a pas mal de choses qui font qu'on est plutôt dans une énergie répulsive qu'attractive. Et enfin, je vous partagerai les clés de l'énergie attractive. Alors, l'idée ce soir, comme pour tous nos live coaching, c'est vraiment de rendre euh, cette euh, séance la plus interactive possible, euh, de garder le contact, de poser des questions. Il y aura évidemment, je prendrai évidemment un maximum de, de questions pendant, euh, pendant ce live. Donc, je vous propose de prendre connaissance du chat qui est à droite de votre écran. Et puis aussi, on va avoir d'autres moyens d'échanger ce soir. Les sondages qui sont en haut à droite et puis le petit cœur qui est votre manifestation, que vous vous reconnaissez, que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire. Ou peut-être que vous allez mettre en place aussi les conseils. Et le, le like se situe en bas à droite de votre écran. alors Nouveauté, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de ce live et pour la première fois, on vous offrira la possibilité de poursuivre après le live, de pouvoir vous rencontrer, continuer les échanges euh, et on a réservé spécialement des live rooms, spécialement pour vous qui regardez ce live et on vous mettra le lien à la toute fin du live. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on teste un petit peu tout ça, que vous disiez bonjour dans le chat, que vous puissiez euh, envoyer un petit cœur pour nous faire signe que vous êtes prêts à démarrer ce live coaching spécial Attractivité. Et si c'est le cas, je vous propose qu'on passe tout de suite au chapitre 1 qui repose sur les idées reçues que, qui nous font passer à côté de l'attractivité réelle. Alors, comme je vous disais en introduction, j'ai pu constater qu'il y a énormément d'idées reçues concernant euh, ce qui peut nous rendre attractifs, ou au contraire, faire fuir dans la rencontre amoureuse. Et du coup, Très souvent, on se focalise sur des choses qui ne sont pas forcément importantes, voire même qui nous font prendre une, une fausse route et qui n'ont rien à voir avec les réels piliers de, de l'attractivité. Et ça, ça nous fait souvent passer à côté de notre objectif qui est évidemment d'attirer et de rencontrer l'amour. Et donc, ce que je vous propose pour démarrer, c'est vraiment qu'on les balaye euh, et qu'on euh, on les mette de côté pour poursuivre notre chemin amoureux sans ces fameuses croyances qui, euh, qui nous perturbent euh, sur la voie de, de la rencontre. Et pourquoi c'est vraiment important de les balayer et de les mettre de côté, parce que souvent, elles peuvent paraître anodines comme ça, mais elles ont énormément d'impact et de conséquences sur un des éléments fondamentaux de l'attractivité dont on parlera tout à l'heure, qui est la confiance en soi. Donc, c'est autant d'éléments qui vont venir parasiter, perturber notre confiance en nous et notre vision de la rencontre et de l'amour et, et donc, les conséquences, c'est que parfois, on peut vraiment prendre le chemin d'à côté et pas celui qu'on souhaite pour, pour rencontrer l'amour. Euh, je vais balayer un certain nombre d'idées reçues, sans doute qu'il y en a d'autres. Et n'hésitez pas dans le chat à indiquer effectivement des, des choses où vous êtes en train de vous dire bah, « Peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est pas juste ». Et je serai ravie d'y répondre euh, au fur et à mesure de ce live. Avant toute chose, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je vous propose un premier sondage, donc appuyez sur le, sur le plus. « Es-tu certain ou certaine de savoir ce qui rend attractif ?» Encore une fois, souvent, on a beaucoup de certitudes et finalement, on se rend compte qu'on qu avait une vision qui était assez erronée. Donc, vraiment, essaye de là, te dire bah finalement, est-ce que je suis si certain ou si certaine que ça de savoir ce qui rend attractif On verra les résultats tout à l'heure. Je vous propose qu'on démarre avec une première idée reçue. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous vous rendez compte que ça, quand même, c'est une croyance que vous pouvez avoir. La première idée reçue, c'est que pour être attractif, il faut être ou se montrer le plus parfait possible et répondre à un certain nombre de critères, de normes, euh, à la fois physiques, euh, en termes de statut, en termes de personnalité. Donc, l'idée, c'est de correspondre à un certain moule que l'on croit être le moule parfait pour être attractif. Cliquez sur le « like » si vous vous reconnaissez dans cette première idée reçue. Et oui, c'est une idée reçue. Euh, en fait, Très souvent, on croit que l'attractivité, c'est quelque chose de normalisé, qu'il y a une sorte de perfection et qu'en gros, je grossis le trait exprès pour vous faire passer le message, qu'en gros, si on n'est pas Brad Pitt ou Angelina Jolie, euh, si on ne gagne pas 10 000 euros par mois, euh, si on n'a pas une personnalité extravertie, on n'a pas tellement de chance de pouvoir être attirant ou attirante et d'attirer l'amour. Et ça, rien que ça, ça a déjà un impact. Et l'impact, c'est qu'on part déjà un petit peu perdant. On se dit « bah c'est mort, euh, j'ai pas euh, le plus beau physique du monde, euh, j'ai pas telle personnalité, euh, peut-être que j'ai euh, euh, quatre enfants ». Il y a plein plein d'idées reçues comme ça, où on croit qu'il pourrait y avoir des freins euh, à l'attractivité. Et du coup, on part perdant en se disant bah, « ça ne marchera pas pour moi ». Ce qui est déjà un frein à l'attractivité, parce que quand on part avec ce type d'état d'esprit, évidemment, ça ne joue pas dans, dans une énergie plus, plus attractive. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là bah, Au pire, on se décourage et donc on n'est pas dans une démarche ouverte et proactive de, de rencontre. Et j'allais dire au mieux, mais ce n'est pas du tout mieux en fait. Euh, on essaye de se mouler le plus possible euh, ou se, se, se fondre à un espèce de moule qu'on imaginerait de perfection et donc on va petit à petit être moins authentique, petit à petit on va essayer de, de masquer euh, certaines choses euh, et on va en quelque sorte mentir, je mets beaucoup de guillemets, parce que souvent, c'est assez doux, mais on va se détourner de qui on est vraiment, et on va essayer de montrer autre chose. Alors, pour illustrer un petit peu mes propos, pour vous donner une vision de, de finalement, quelle réalité se cache derrière tout ça. Par exemple, euh, si on croit que ce qui plaît aux hommes ou aux femmes, c'est telle chose, on va essayer de montrer cette image-là. Ça peut, par exemple, et ça, je l'ai beaucoup vu euh, sur les photos, on va se dire que si on s'habitait sexy ou si on en montre beaucoup, du coup, on sera beaucoup plus attractif. Tout ça, c'est des idées reçues parce que euh, c'est une idée reçue que l'autre attendrait ça de nous. Et ce n'est pas forcément nous. Donc, on est déjà en train de montrer quelque chose qui n'est pas nous, ce qui est quand même un peu gênant euh, par rapport à une rencontre sincère et authentique. Et en plus, ce n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que euh, des photos euh, très euh, où on en montre beaucoup, où on se veut volontairement plus euh, sexy ou plus, plus agressif ou agressif sur, sur les photos, ce n'est pas forcément ça qui va attirer pour une relation euh, plus engagée. Donc, vous voyez, parfois, on se perd en route et euh, finalement, on montre des choses de nous qui ne sont pas nous en croyant que ça va plaire ça fait tout l'effet euh, inverse. Pour illustrer le côté, justement, on va essayer de, de, de se, se, se mettre aussi dans, dans un moule ou de donner une image qui n'est pas forcément la nôtre. Euh, ça peut passer par des choses anodymes comme un petit peu s'inventer des hobbies, des activités, euh, un peu comme euh, on voit parfois dans les entretiens d'embauche où euh, on, on s'invente des hobbies histoire de montrer qu'on euh, qu est actif et, et tout le monde fait de la natation. Or, finalement, il y a très peu de gens qui font de la natation, mais il y a beaucoup de gens qui barbotent. Bah, C'est un petit peu pareil, on retrouve souvent sur les profils euh, cette volonté de mettre en avant beaucoup d'activités euh, qu'on ne pratique pas forcément, peut-être qu'on aime bien comme ça, mais qu'on ne pratique pas forcément, histoire de montrer une certaine image. Tout ça, finalement, ça détourne euh, de l'attractivité euh, réelle et c'est vraiment des idées reçues qu'il faudrait rentrer dans tel ou tel moule ou critère pour pouvoir euh, être euh, attractif. Dites-moi si ça vous parle et mettez un like si, euh, si tout ce que je suis en train de vous dire euh, finalement euh, résonne et vous dites « bah ouais, peut-être que je fais un petit peu ça ». On passe à la deuxième idée reçue. La deuxième idée reçue, ça serait que être attractif, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, j'ai beaucoup ressenti parfois de, de découragement ou de choses en disant « finalement, c'est un peu une sorte de fatalité, il euh, y a des gens qui seraient attractifs et pas moi, c'est pour les autres et c'est pas pour moi ». Et, encore une fois, rien que dans cette phrase, bah, on perd déjà en attractivité. C'est-à-dire qu'en se croyant pas attractif et en croyant que ce n'est pas possible pour soi, d'être attractif, par contre, c'est possible pour les autres, on est déjà dans quelque chose d'assez négatif qui va se dégager de nous et qui, par conséquent, va nous rendre euh, peu attractif. C'est souvent le, le cas, finalement, on a peur de ne pas être attractif et on, on crée notre propre non-attractivité en croyant qu'on ne l'est pas. J'espère que vous avez suivi ma phrase, mettez-moi un cœur si vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je crois que oui. Euh, parfois, on va me dire « oui, mais moi, c'est d'expérience. C'est l'expérience qui, qui me fait dire que, euh, du coup, je, je, je n'attire pas. Donc, c'est un fait, c'est une réalité. » Et j'ai envie de, de, de répondre à tous ceux qui croient ça, que oui, peut-être jusqu'à présent, vous avez eu l'impression que vous n'étiez pas dans une grande attractivité, mais c'est sans doute pas pour les raisons que vous croyez. Et, et d'où l'intérêt de ce, ce live et d'où l'intérêt de balayer les idées reçues. Donc, euh, attendez la fin du live avant de, de vous faire une… de vous, de vous dire que c'est la réalité, parce que moi, je crois que tout le monde peut être attractif. C'est souvent le fait de croire que ce n'est pas possible et c'est souvent pour d'autres raisons et toutes les raisons qu'on va, euh, qu va voir ce soir. Donc, il n'y a absolument pas, et ça, je tiens à insister à, à toutes les personnes qui croient à ça, il n'y a absolument pas de fatalité avec des gens qui seraient attractifs comme ça euh, et puis d'autres qui ne seraient pas attractifs et euh, ça les poursuivrait toute leur vie. Ce n'est pas, euh, pas du tout le cas. Okay. Tous ceux qui sont heureux d'entendre ce que je viens de dire, n'hésitez pas à liker. Troisième idée reçue, pour être attractif, il faudrait être naturellement doué pour certaines choses, ou naturellement « compétent », je mets des guillemets, pour certaines choses, par exemple pour écrire, pour se présenter à l'écrit, ou pour séduire, euh, pour draguer, etc. Donc, en fait, l'attractivité serait liée à une certaine forme de compétence. Et J'entends souvent, oui, mais moi je sais pas bien écrire, ou je sais pas draguer, donc c'est mort, je peux pas attirer, ceux qui le font mieux que moi, bah c'est sûr, pour eux c'est tout cuit, etc. Et encore une fois, ça c'est vraiment euh, une idée reçue parce que un profil attractif, n'équivaut pas euh, forcément à un profil où, euh, par exemple, on aurait écrit euh, un roman ou on aurait une plume et ça serait à la limite de la poésie. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, je dis simplement que si ce n'est pas vous et que si ce n'est pas là-dedans que, que vous excellez ou que ce n'est pas quelque chose qui vous est forcément familier ou que vous aimez faire écrire, il y a, y a plein de façons de faire un profil euh, simple, efficace, sans avoir de don particulier pour l'écriture, par exemple. Euh, pareil, euh, on peut être attractif sans avoir une espèce de chat de dragueur ou de dragueuse euh, invétérée. Non, au contraire, c'est sans doute une démarche qui sera plus authentique, euh, qui sera plus attractive. Donc, tout ça, c'est vraiment des, des idées reçues. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas chercher à évoluer sur certains sujets. C'est tout à votre honneur. Mais en tout cas, ce qui vous dessert aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait, par exemple, de ne pas être super à l'aise à l'écrit c'est plus le fait, c'est plus la, la confiance qui vous manque par rapport à ça. Donc, c'est plus l'image que vous avez de vous, qui, vous met, qui ne vous met pas en confiance et qui vous rend moins attractif que le, le sujet même qui serait d'être super bon à l'écrit ou d'être, d'avoir beaucoup de gouailles à l'oral. Là aussi, est-ce que vous, ça vous parle Est-ce que vous vous reconnaissez N'hésitez pas à mettre un petit cœur. Quatrième idée reçue. L'attractivité, finalement, être attractif, c'est quand on plaît à tout prix et à tout le monde. Et j'ai pu constater que très souvent, on mettait un espace de curseur de l'attractivité euh, en fonction, peut-être, du nombre de likes ou de messages que l'on reçoit ou d'autres signes qu'on nous manifesterait pour manifester de, de l'intérêt. Donc, très souvent, le sujet de l'attractivité, en fait, il est placé ou il est placé dans un espace de l'ego. Et en faisant cela, non seulement bah, finalement on se fait beaucoup de mal, parce qu'on va on va on va jauger notre attractivité par rapport à ça, mais en plus on passe complètement à côté du sujet de rencontrer l'amour. Parce que s'il y a bien un espace dans lequel l'ego n'a pas tellement sa place, c'est le sujet de l'amour. Donc pour le sujet de l'amour et pour rencontrer l'amour, l'idée, ce n'est pas de vouloir se rassurer en rassurant son ego, euh, en essayant de plaire à tous et à tout le monde. Euh, non, on est dans une démarche de cœur à cœur et pas de ego à cœur ou d'ego à ego. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, les deux démarches sont incompatibles. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que, et ça, on y reviendra plus tard aussi, c'est que l'attractivité, elle se joue sur le terrain de l'authenticité. Parce que quand on est sur une, une quête de plaire à tout le monde, et de plaire à tout prix, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'on va commencer, encore une fois, à se déconnecter de qui on est, à essayer de montrer une autre image, à essayer de masquer, à essayer d'être de, dans des stratégies de séduction euh, à tout prix. Et ça, euh, croyez-en mon, mon expérience, ce n'est pas ça qui va nous rendre le plus attractif. Ou alors, ça sera vraiment euh, de manière extrêmement éphémère. Mais en tout cas, pour construire une relation, et être dans une véritable rencontre amoureuse, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Cinquième idée reçue. L'attractivité se joue principalement au moment de la rencontre. On a tendance à surestimer le moment de la rencontre et parfois à sous-estimer les étapes précédentes. Alors, si vous me suivez sur les si vous avez suivi sur les autres live coaching, j'imagine que vous avez moins quand même cette idée reçue, mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même nécessaire de, de le rappeler. L'attractivité, c'est un facteur qui est présent tout du long, voire même au moment où on va mettre en ligne son profil, au moment où on va mettre en ligne sa photo, au moment où on va écrire son texte. Parce qu'on est déjà dans une certaine énergie, on est déjà dans un certain état d'esprit qui va se ressentir et qui va jouer sur, euh, sur l'attractivité. Donc, dès que vous constituez votre profil, la question de l'attractivité, elle, euh, en termes déjà d'état d'esprit, elle est déjà présente. Donc, ne misez pas tout sur la rencontre, euh, même si le moment de la rencontre est un moment évidemment euh, important, mais en tout cas, ne surévaluez pas et ne sous-estimez pas l'investissement, euh, le choix des photos, euh, le, comment vous allez vous, vous décrire dans la description, comment vous allez échanger, parce que l'attractivité, c'est un, un processus ou un phénomène qui est tout du long où, à chaque étape, l'autre et nous-mêmes, on va avoir envie ou pas de poursuivre pour aller jusqu'à re la rencontre et au-delà. Euh, alors, résultat du sondage. Euh, donc, euh, la question était, je vous la rappelle, « Es-tu certain ou certaine de savoir ce qui rend attractif 80 ?» 80% de non. Et merci pour votre honnêteté. Merci d'avoir pris conscience qu'effectivement, bah, peut-être que vous croyez savoir, mais qu'en fait, vous n'étiez pas si sûr que ça. Et je suis très heureuse du coup qu'on puisse vous proposer ce, ce live coaching pour pouvoir euh, bah, vous éclairer. Et J'espère qu'à la fin, vous serez, euh, euh, le, le chiffre sera euh, vraiment réduit euh, et que vous aurez un peu plus de certitude. Alors, je vous ai donc présenté un certain nombre d'idées reçues. Évidemment, il y a forcément d'autres choses qui viennent. Euh, N'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions euh, dans le chat. Et vraiment, l'idée, c'est que vous preniez conscience que toutes ces idées reçues, ce sont des croyances, et c'est vraiment ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire qu'elles vont venir vous freiner dans euh, vos démarches, peut-être dans vos actions, euh, dans vos paroles, dans votre communication. Il va y avoir des impacts à tous les niveaux de toutes ces idées reçues. et toutes ces impacts-là seront, eux, les freins à l'attractivité et pas les idées reçues que vous aviez potentiellement euh, par ailleurs ou précédemment. Est-ce que c'est OK pour vous Mettez-moi un cœur si, euh, si c'est OK. Donc, je vous propose qu'on fasse une petite pause en prenant quelques questions euh, du chat et puis on reprendra évidemment le fil avec le, le chapitre 2 de tout à l'heure. Alors, première question, euh, une question de IT Amazon. Euh, « Comment expliquer le fait que j'attire des profils qui ne me correspondent pas et inversement ?» Alors, ça, c'est une super question. C'est une super question parce que ça me permet de vous dire quelque chose qui est que la notion d'attractivité, c'est pas simplement « j'attire ou j'attire pas ». C'est pas aussi binaire que ça. Il y a aussi la question qui est très bien soulevée par IT Amazon de dire, « Mais finalement, ok, mais peut-être que j'attire certaines personnes. » mais pas celle qui m'intéresse vraiment, pas celle avec qui euh, j'aimerais… Euh, où il est possible de construire quelque chose. Euh, et inversement, peut-être que je ressens que je n'attire pas des personnes avec qui euh, euh, on a la même vision et on a envie d'avancer euh, sur, euh, sur le même chemin. Et du coup, IT Amazon, j'ai envie que de, de, de t'inviter à te poser quand même un certain nombre de questions, tu vois, en mode coaching. Euh, voilà, tu y réfléchiras, tu prendras ton temps peut-être pour te poser et, et pouvoir y répondre, mais je pense que c'est important que tu te poses la question de ce que tu montres de toi. Et quand je dis ce que tu montres de toi, à la fois euh, dans tes photos, à la fois dans ton descriptif, à la fois dans tes échanges ou tes rencontres, qu'est-ce que tu montres de toi Est-ce que ce que tu montres de toi est réellement authentique Est-ce que tu oses, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si c'est ton cas, mais par exemple, est-ce que tu oses euh, dire ce dont tu as envie, ce que tu as envie de construire comme relation ça, c'est des choses qui sont parfois taboues. On n'ose pas le dire, alors que c'est quelque chose qu'on devrait dire dès le départ, pour qu'il n'y ait pas de malentendu et que, du coup, on, bah, ça puisse matcher avec des personnes qui ont un peu la, la même vision. Autre question, est-ce que ce que tu montres est cohérent, du coup, avec ce que tu cherches Est-ce que ce que tu dis est cohérent avec ce que tu cherches Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est un peu… un niveau déjà encore un peu plus profond, euh, c'est… Est-ce que tu es sûre, finalement, que tu es prête à ce que tu veux Parce que je prends la notion de, de disponibilité, par exemple. Est-ce que être prêt, c'est finalement être disponible à l'amour Et parfois, je ne sais pas si c'est ton cas, mais parfois, je vois des hommes et des femmes qui, finalement, ont, tel, ont très envie. De, de faire une rencontre amoureuse, mais ont tellement peur, ont tellement peur de souffrir, tellement peur d'être rejeté, tellement peur d'être abandonné, etc. que finalement, eux-mêmes sont un peu fermés et ne sont pas dans une énorme disponibilité. Et comme par hasard, et là aussi, je mets des guillemets à, à « par hasard », ils vont tomber sur des hommes et des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas très disponibles, soit par leur statut, soit par leur façon de vivre, etc. etc. Et du coup, bah, c'est le cas de figure typique de « j'attire pas euh, les profils que je voudrais, mais c'est un peu le reflet de où j'en suis à l'intérieur de moi. Donc, c'est intéressant que tu te poses la question, euh, vraiment les, les yeux bien ouverts, de savoir où tu en es et si finalement, tu es prête à ce que tu veux euh, ou s'il n'y a pas un petit, un petit chemin à, à faire pour justement pouvoir t'ouvrir mieux et, et que bah, ça matche mieux par rapport à, à ce que tu recherches profondément. J'espère avoir répondu à, à ta question. Deuxième question. Question de Lionel. « L'âge peut-il être un frein ?» Alors, moi, quand j'entends cette question, j'entends déjà une croyance ou une idée reçue. C'est-à-dire que si tu poses la question, j'imagine que de manière sous-jacente, il y a la croyance ou l'idée que l'âge pourrait être un frein euh, à l'attractivité. Et comme je disais tout à l'heure, euh, quand soi-même, on croit que quelque chose est un frein à l'attractivité, on se freine. Et du coup, on est déjà dans quelque chose de, de, moins, de moins attractif. Donc, c'est important, Lionel, que, que tu entendes ce que je vais te dire et, et tous les autres, d'ailleurs, qui pourraient se dire la, la même chose. L'âge n'a jamais été un frein à l'attractivité, pas plus que ça a été un frein à l'amour. Et Dieu merci, ça se prouve tous les jours, avec des, des rencontres à tout âge et des belles histoires à tout âge. Donc, tous les jours, il y a des rencontres de personnes, euh, quel que soit leur âge et parfois même euh, très âgées euh, Et le cœur qui palpite, ça n'a pas d'âge. Donc, c'est vraiment important que tu te sortes ça vite de la tête, parce que si tu commences à avoir une, une espèce de réticence là-dessus, à croire que tu ne pourrais pas attirer à cause de ça, c'est ce que tu vas dégager dans tes échanges, dans ce que tu écris, dans, dans ce que tu dis. Et, et ça, ça va être ton vrai frein. L'âge, ce n'est absolument pas un frein pour, pour rencontrer l'amour et c'est vraiment important que tu l'entendes. Il y en va de même pour, pour d'autres freins. Hein. Et, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui pensent qu'avoir des enfants, c'est un frein l'âge, c'est un frein. Euh, habiter peut-être loin d'une ville, c'est un frein. Tout ça, ce ne sont pas des freins. Ce sont des, des freins dans votre tête, mais ce ne sont pas des réels freins euh, pour rencontrer l'amour. Euh, autre question, question de Baptiste qui me demande « Comment me rendre plus beau ?». Alors Baptiste, <rire> merci aussi de poser la question parce que ça va me permettre de clarifier un point qui est très important, c'est la notion de beauté. Et Baptiste, L'idée de te rendre plus beau, alors déjà, c'est pas moi qui vais te rendre plus beau, mais l'idée de te rendre plus beau, je crois que c'est important que tu te trompes pas sur ce que tu mets derrière le mot plus beau. Moi, j'aimerais que tu l'entendes sous la forme de « attractif euh, ». Et l'attractivité, comme je le disais, c'est finalement pas tant que ça. Je dis pas, pas du tout, mais pas tant que ça, euh, une question d'esthétique de pure esthétique au niveau des traits, par exemple, etc. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu avais en tête, mais c'est important que tu ne confondes pas euh, beauté juste purement extérieure et esthétique et attractivité, euh, et plutôt que les deux concepts se rejoignent derrière une sorte de… de, de ce, ce quelque chose qui, euh, qui émane de toi, cette sorte de, de lumière. Souvent, on dit que quelqu'un est beau, on dit qu'on est attiré par une personne parce qu'il y a quelque chose qui se dégage. Donc, c'est bien au-delà d'une question de, de trait, et c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur et qui peut se dégager de toi, et c'est finalement tout ce qu'on va voir dans ce live coaching, qui peut te rendre plus beau. Donc, euh, et d'ailleurs, pose-toi la question, il y a certaines, par exemple, personnalités, ou, ou même des gens peut-être que tu rencontres comme ça dans, dans la vraie vie, qui sont pas purement belles, euh, mais on dit « elle a quelque chose » ou « il a quelque chose ». Ben, ce « quelque chose », c'est l'attractivité. C'est ce qui va nous pousser ou nous donner envie d'aller vers. Et ce « quelque chose », il vient principalement de ce qui se dégage de nous, depuis l'intérieur vers l'extérieur. Euh, et tout ce qu'on va construire ce soir, je pense, va, va pouvoir t'y aider. Ok, est-ce que ça vous parle Envoyez un petit cœur si vous vous suivez. Et si on peut passer à la suite, mais avant de passer au chapitre 2, on va récapituler les points essentiels de ce chapitre. Alors, première chose vraiment à retenir, c'est que pour renouer avec l'attractivité, il faut d'abord balayer nos croyances et nos idées reçues sur les principales sources d'attractivité. C'est important qu'on laisse ça derrière nous, que ce soir, déjà, on soit débarrassé de, de ces idées reçues. La deuxième chose, c'est que n'est pas un « tu l'amour » ou un « tu attractivité », ce que l'on croit. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le chapitre euh, suivant. Et la troisième chose, c'est que ça sert à rien de vouloir plaire à tout prix à tout le monde, y compris en essayant de, de masquer ou de se grimer euh, de manière différente. C'est vraiment absolument contre-productif euh, pour euh, attirer euh, l'autre et attirer l'amour. Si vous êtes prêts, je vous propose maintenant qu'on passe du coup au chapitre 2 sur les principaux tueurs d'attractivité.